Salut les astros, alors bienvenue dans cette nouvelle rubrique, nouvelle playlist J'apprends l'astronomie Comment réussir ces observations à l'œil nu, avec des jumelles, avec un télescope, une lunette Comment préparer une soirée d'observation Que peut-on voir et qu'est-ce que c'est C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos Alors aujourd'hui, comment réussir ces observations à l'œil nu, voilà, quand on regarde le ciel, on se dit que l'infini n'est pas très très loin en fait. Hein. Et donc pour bien observer à l'œil nu, il faut 1. ne pas perdre ses points cardinaux, hein, savoir où est le nord, l'est, l'ouest, le sud, savoir repérer quelques constellations, savoir trouver l'étoile polaire, comprendre le mouvement apparent du ciel, pourquoi les étoiles se déplacent, et comprendre également pourquoi au fil des saisons, été, printemps, automne, hiver, on ne voit pas les mêmes étoiles. Nous verrons également comment préparer son œil. Et puis surtout, ben, qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil nu, tout simplement Quels sont les astres accessibles à notre œil Allez, c'est parti Alors Pour s'orienter dans le ciel, vous allez pouvoir très facilement repérer le sud lorsqu'il est midi à votre montre. Derrière vous, il s'agit du nord. Vous allez ensuite lever le bras gauche et vous aurez l'est. Levez maintenant le bras droit et il vous indiquera l'ouest. Juste au-dessus de vous, vous avez le zénith. Alors maintenant, euh, repérons quelques constellations essentielles dans notre hémisphère nord. La constellation essentielle qu'il faudra savoir repérer immédiatement, c'est la grande ours. Elle ressemble à une sorte de casserole avec un manche hein, et elle est plein nord. Lorsque vous prolongez euh, un axe qui passe par deux de ces étoiles principales, et que vous reportez cette mesure cinq fois, eh bien vous allez trouver l'étoile polaire. L'étoile polaire elle est facile à trouver. Dans cette zone, c'est l'étoile la plus brillante, même si elle n'est pas super super brillante. Hein, hein. euh, c'est la seule étoile dans ce secteur du ciel qui va vous apparaître avec beaucoup d'évidence. Et là, vous avez l'étoile polaire. Lorsque vous avez repéré l'étoile polaire, il suffira de faire demi-tour pour voir le sud. C'est simple, hein Alors, les étoiles, la Lune, les planètes, le Soleil euh, semblent euh, se déplacer sur la voûte céleste, hein, donc se lève à l'est et se couche à l'ouest et euh, semblent... Tourner, pivoter autour d'un axe qui pointe vers l'étoile polaire en réalité il s'agit d'un mouvement apparent bien entendu alors toute la voûte céleste semble tourner autour de cet axe mais en réalité c'est simplement un mouvement apparent et en fait c'est la terre qui tourne voilà c'est un peu comme quand vous êtes dans un manège et que vous essayez de trouver les gens qui sont autour de vous en fait vous pensez que tout le monde tourne mais en fait c'est vous qui tournez voilà. Simplement. Alors il y a aussi une chose que vous pouvez euh, constater, c'est que euh, en été, en automne, euh, en hiver et au printemps, on ne voit pas les mêmes étoiles dans le ciel. Pourquoi Eh bien, ça c'est le soleil, et ça c'est la Terre, la planète bleue, et en fait la Terre tourne autour du soleil, et le train passe, on va laisser passer, hein, c'est un TGV. donc le soleil vous avez la terre la terre tourne autour du soleil qu'elle fait un tour en un an d'accord et donc quand vous êtes en été et eh bien vous allez pouvoir voir les étoiles hein, parce qu'on ne voit pas les étoiles du côté du soleil hein, parce qu'on est ébloui on regarde du côté de ce côté là lorsque vous êtes en été vous allez voir dans cette direction eh bien le triangle d'été formé par Deneb, Vega et Altair lorsque vous passez la, la terre passe de ce côté-là vous êtes au euh, donc été automne vous allez voir la constellation du lion ici vous passez en hiver en hiver vous allez voir Orion et euh, toutes les constellations d'hiver et puis hop quand vous passez de l'autre côté pardon quand vous passez de l'autre côté vous êtes euh, donc au printemps et vous allez voir la constellation du lion. Voilà. Donc, de saison en saison, vous n'allez pas voir le même panorama. Hein Bien entendu, tout ce qui se trouve autour du soleil, hein, c'est le jour. C'est le jour, donc on ne voit rien. Et ici, c'est la nuit. Donc là, on voit. Donc, il faut attendre que la Terre tourne pour que vous soyez de l'autre côté, Voir et quand vous êtes donc dans l'autre sens, comme ça, c'est le jour. Donc la Terre tourne sur elle-même et tourne autour donc du Soleil. Donc ce qui fait que eh bien, vous avez l'impression que les étoiles bougent dans le ciel, ainsi que le Soleil d'ailleurs, hein, se déplacent dans le ciel. En fait, c'est la planète qui tourne. Et puis en été, en automne, au printemps et en hiver, vous n'allez pas voir le même panorama hein, puisque vous faites à 360 degrés autour du Soleil. Voilà. QFD. Alors, comment préparer son œil à l'observation euh, nocturne Eh bien, il est de mise qu'il faut préparer son œil, préparer sa rétine. Euh, vous avez une sensibilité de l'œil qui fait que euh, votre rétine va se rétrécir ou s'agrandir selon euh, les flashs de lumière ou euh, l'obscurité. Lorsque vous avez une lumière vive qui vous rentre dans l'œil, la pupille se rétracte, devient très petite pour limiter le flux de lumière et pour ne pas vous éblouir. Bon, Parfois, quand vous regardez des choses très, très, très lumineuses, la pupille ne se rétrécit pas suffisamment vite ou suffisamment pour ne pas vous éblouir. Vous êtes quand même ébloui. Mais la nuit, lorsque vous êtes dans une ambiance nocturne, la pupille va se dilater, va devenir grande, à peu près 5 à 6 mm de diamètre pour pouvoir faire rentrer un maximum de lumière dans vos yeux et oui donc ce qu'il faut c'est ne pas passer de la lumière à l'obscurité parce que là vous avez encore la pupille qui est très qui est, qui est très rétrécie et quand vous passez à l'obscurité votre pupille va commencer à s'adapter mais c'est très long le processus peut prendre entre 15 et 20 minutes pour que votre pupille atteigne sa, bien son, son écartement, son, sa dilatation maximale de 5 à 6 mm. Donc préparez votre œil, euh, commencez déjà par baisser la lumière ou ne pas euh, essayer de fuir les, euh, les lumières trop violentes. Et puis passez un petit moment à l'extérieur avant d'observer vraiment le ciel. Vous pouvez commencer quand même à regarder ce qui se passe, mais sachez qu'au bout de 20 minutes, votre œil sera vraiment, vraiment euh, optimum. Voilà. Donc, vous verrez la maximum de choses après 20 minutes d'adaptation. Et ça, c'est primordial. Alors, que peut-on voir la nuit à l'œil nu Eh bien, c'est simple. Premièrement, vous allez pouvoir voir les étoiles, les constellations. Hein. Donc, les constellations, c'est simplement eh bien, euh, un groupe d'étoiles qu'on aura euh, euh, reliées par des traits. Hein Donc en fait, c'est tout simplement euh, une forme géométrique. Hein. C'est un peu comme quand vous regardez les nuages et que vous dites « Tiens, ce nuage me fait penser à ça, etc. Ben, » C'est la même chose pour les étoiles. On a relié certaines étoiles les unes aux autres pour former ce qu'on appelle des constellations. Donc les constellations du Taureau, du Sagittaire, euh, d'Orion, etc. Elles ont toute une forme. Vous allez pouvoir trouver ces constellations sur des cartes. Alors la meilleure façon, c'est soit d'acheter effectivement un petit atlas, ou alors d'utiliser eh bien un atlas euh, du ciel sur votre ordinateur pour cela je vous renvoie sur le très euh, très bon euh, stellarium donc qui est un, un planétarium euh, sur votre ordinateur vous allez pouvoir euh, déjà voir pas mal de choses sur ce, ce planétarium et vous familiariser, vous familiariser avec les constellations vous allez pouvoir voir également et eh bien l'astre le plus proche de notre planète, c'est-à-dire la Lune, la Lune qui brille de mille feux. Lorsque vous allez la regarder à l'œil nu, hein, sachez que en pleine lune, vous allez être ébloui. C'est la lumière du Soleil qui se reflète sur la Lune tel un miroir, et vous allez être ébloui. Alors sur la Lune, on va pouvoir distinguer les grandes formations, les grands bassins, hein, donc les grandes mers, les, grandes, les grands océans, mais on ne verra pas grand chose hein, euh, de plus. Hein. Pour ça, il faudra soit une paire de jumelles, soit une lunette ou un télescope. Vous allez pouvoir également apercevoir certaines planètes qui sont très brillantes. Elles ressemblent à l'œil nu à des étoiles, mais en fait, elles ne scintillent pas. Et elles semblent suivre la même course euh, dans le ciel que celle du soleil dans la journée. Hein Lorsque vous voyez le soleil se lever à l'est, euh, culminer au sud et se coucher à l'ouest, les planètes vont suivre le même euh, la même trajectoire, hein. donc euh, le même couloir, et c'est ce qu'on appelle l'écliptique d'ailleurs. Hein. Donc vous allez pouvoir repérer des planètes, des points très très brillants. Alors vous allez pouvoir voir Jupiter, Saturne, Vénus, Mercure, Mars. Donc ce sont les planètes les plus brillantes et visibles à l'œil nu. Les autres planètes, Uranus, Neptune, euh, ne sont malheureusement pas vraiment accessibles à l'œil nu. Bon. C'est déjà pas mal. Parfois, lorsque une belle comète arrive, on peut voir certaines comètes à l'œil nu. Elles sont rares. Euh, C'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec Neowise. On a pu la voir à l'œil nu. De temps en temps, euh, voilà. euh, si on vous dit qu'il y a une belle comète à voir, parfois elle sera visible à l'œil nu. C'est à vous de vous renseigner. Hein. Bon. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir également à l'œil nu eh bien, Parfois, certaines nébulosités dans le ciel, des petites tâches. Euh, grise euh, très pâle, euh, ce sont alors il n'y en a pas beaucoup. Hein. On a les Pléiades, hein. on a aussi euh, la nébuleuse d'Orion qu'on peut distinguer à l'œil nu. On a la grande galaxie euh, d'Andromède M31 hein, qui est une galaxie facile euh, d'accès avec un ciel clair, bien sûr. Lorsque vous êtes euh, en pleine ville avec beaucoup de lumière euh, parasite, c'est compliqué à voir, mais vous pouvez voir certaines nébulosités. Et puis, lorsque le ciel est très pur et que vous êtes en pleine campagne, vous allez pouvoir voir une grande draperie dans le ciel, une sorte de ruban euh, qui va généralement du euh, nord au sud. Euh, c'est euh, notre galaxie, c'est la voie lactée. Euh, alors, ce n'est pas un nuage de gaz. Hein. Ce sont des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles qui illuminent euh, cette, euh, cette partie du ciel et qui forment ce qu'on appelle la voie lactée. Voilà. Alors, mes amis, cette première leçon, voir euh, le ciel à l'œil nu, est terminée. Adaptez votre œil, euh, trouvez les points cardinaux, et puis essayez de repérer certaines constellations en vous aidant d'un euh, logiciel de Planétarium. Et puis, observez, euh, observez, observez. Euh, voilà, c'est la meilleure façon Utilisez des cartes. Hein. Vous avez certains livres qui vous proposent des cartes. Bah, euh, essayez, de, euh, essayez de vous familiariser avec votre environnement avant d'observer, soit avec une paire de jumelles, soit avec un télescope. À l'œil nu, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. Et c'est magnifique. Voilà, la prochaine vidéo, ce sera l'utilisation des jumelles. Hein. Et je vous souhaite une excellente soirée.